voilà, alors je fais ça de temps en temps, je ne le fais pas toujours euh, vous aviez un programme un peu plus long à écrire qui est le programme du mastermind et puis euh, quand on est un programmateur ou une programmatrice ou une programmateuse, je ne sais pas quand on débute dans la programmation voilà, pour mettre tout le monde d'accord il euh, y a pas mal de choses qu'on ne sait pas, comme dans tous les domaines et puis ça peut être intéressant de voir ce qui se passe dans la tête d'un programmeur on dirait un petit peu plus avancé quelques mois dans ce cas là et puis donc, ce que je propose de faire euh, maintenant, ça va prendre un petit moment, probablement les 45 premières minutes, c'est de corriger devant vous l'exercice du mastermind en vous expliquant un petit peu ce qui se passe dans ma tête. Je ne peux pas tout vous expliquer, mais je peux déjà vous expliquer pas mal de choses. Et puis, ça, ça vous permet de voir un petit peu, « Ah, bah, tiens, il fait des choses comme ça, c'est intéressant, on pourrait faire comme ça, ça donne des idées aussi. » Il y a pas mal de choses qu'on apprend... Euh, le langage en lui-même, c'est une syntaxe, hein, qu'on doit connaître. Ou alors, on peut avoir une feuille euh, qui résume la syntaxe. Mais après, il y a beaucoup de choses que moi, je, je fais un petit peu mécaniquement, ou par, par instinct, on dira, parce que j'ai l'instinct du programmeur. J'ai commencé à programmer à 14 ans, j'en ai presque 40, vous en fait le calcul. Ça fait quelques années que je programme. J'ai programmé aussi euh, dans, dans l'industrie, dans, dans une entreprise, donc, euh, une certaine expérience et puis il y a des choses que voilà on apprend comme ça avec la pratique et puis au début cette expérience là on l'a pas alors on peut pas l'acquérir comme ça euh, en claquant des doigts mais en regardant quelqu'un d'autre faire le l'exercice le, donc l'exercice de programmer on, on arrive à, à avoir des dix. donc je fais ça de temps en temps et puis je triche un peu parce que je l'ai fait avant le programme histoire de pas faire des trop grosses erreurs mais euh, j'ai réussi à le faire la semaine dernière euh, sans faire trop d'erreurs. Donc ça, ça devrait aller. Donc si je le prends, c'est un jeu du Mastermind. Et puis il était découpé en plusieurs exercices. Donc il vous demandait d'implémenter des fonctions. Qui au final, quand on les met ensemble, permettaient de jouer au jeu du Mastermind. Donc c'est l'ordinateur qui choisit une combinaison de couleurs. Et puis après, l'utilisateur qui est derrière l'écran qui, euh, qui joue. Donc c'est un jeu entièrement ce qu'on appelle en mode console, donc il n'y a que du texte, il n'y a pas des jolis graphiques, mais euh, c'est déjà pas mal. Alors la première euh, fonction qu'il fallait faire, c'était euh, afficher les couleurs à choix. Alors, puisque c'est une fonction, donc celle-ci elle n'est pas trop compliquée, elle s'appelait comme ça, c'est un long nom de fonction. C'est toujours intéressant de donner des noms de fonction qui, qui expriment euh, vraiment ce que fait la fonction. De même pour les noms de variables. Hein. Je pourrais aussi appeler cette fonction-là A, puis la prochaine B, puis la prochaine C. Ce n'est pas très parlant. On essaye toujours de donner des, des noms qui sont, qui sont parlants, et si quelqu'un après reprend notre code, pour qu'il il ait un petit peu une idée de, de quoi il s'agit, sans trop euh, devoir réfléchir. Et puis ce qu'on met aussi en général, c'est des commentaires. Là, il y a un peu des commentaires partout, avec un dièse. Alors... Là, maintenant, je ne vais pas les mettre parce que ça prendrait un peu trop de temps. Mais c'est une bonne habitude à prendre que de mettre des commentaires. Ça permet, quand on revient après. Oui C'est quoi le commentaire tout en des... haut Oui, c'est un commentaire un peu spécial. Euh... Je le passe pour je vous plus tard. Je ne vais pas rentrer dans trop de détails. D'ailleurs, il est faux. Je vous expliquerai une autre fois. Mais c'est des commentaires un peu particuliers. En fait, c'est des commentaires qui n'en sont pas ceux -là. Ils sont utilisés par... Donc les couleurs à choix, c'était indiqué à peu près comment il fallait les, les, les afficher. Donc print, les couleurs à choix sont... Et puis ensuite, vous voyez que ça m'a donné un, même un peu d'aide. Ça me... Bonjour. Il y a pas mal Presque 10 000. Et puis après, il faut afficher les couleurs les unes en dessous des autres. Et puis ces couleurs, elles sont ici dans une liste. Ça veut dire que... Vous pouvez toujours essayer de vous, vous rappeler comment est-ce que vous avez fait un bloc parce que finalement... L'idée de liste, l'idée de variable, les boucles et tout ça, c'est la même chose. C'est la syntaxe qui change, mais le concept lui-même, c'est le même. Vous pouvez aller regarder un petit peu dans votre document, ça peut vous aider. Euh, et puis vous verrez qu'il y a une boucle for qui permet d'aller lire chacun ici des éléments dans la liste, les uns après les autres. Alors, couleur in, for in, donc on va chercher quelque chose dans quelque chose. Donc on va chercher... Les couleurs, une par une, j'appelle ça couleur au singulier, je pourrais donner un autre nom, hein. mais bon, puisque c'est une couleur, on ne va pas l'appeler couleur. Donc on va aller chercher une par une les couleurs dans la liste couleur D'accord Ça veut dire qu'à chaque fois que je vais faire un tour de la boucle, ou à chaque fois que l'ordinateur, plutôt parce que moi je ne vais rien faire, c'est l'ordinateur, à chaque fois que l'ordinateur va faire un tour de la boucle, il va aller chercher une couleur, et puis la fois d'après, il va aller chercher la suivante, puis la suivante, puis la suivante, etc. Donc il parcourt la liste, élément par élément, et puis... Il va mettre cet élément dans une variable qui s'appelle couleur, ici, au singulier. Puis cette variable, ben, on peut l'utiliser dans notre euh, boucle. Et puis je vais pouvoir, par exemple, imprimer ça comme ça. Euh, C'était quoi Il fallait mettre un tiret, virgule, couleur. Et donc ça, qu'est-ce que ça va faire Je vais pouvoir l'exécuter tout de suite. Donc d'abord, ça affiche les couleurs à choix et puis après, ça part pour la liste. Couleur par couleur, et puis à chaque fois, ça fait un print, un tiret, et puis la couleur... À chaque fois, il y aura une couleur différente, d'accord Ça va les afficher les unes au-dessus des autres. Alors je peux tout de suite... Je peux tout de suite... En fait, je peux faire plus ça. Exécuter la fonction pour voir ce qu'elle fait. Donc, le code ici, il a des, enfin le, le jeu il a été découpé en exercices et donc j'ai déjà réfléchi euh, les, les étapes ou plutôt les fonctions qui sont intéressantes à, à implémenter pour pouvoir faire ce jeu de mastermind. C'est un exercice, que vous, une compétence de programmeur que vous allez devoir apprendre à, à faire. Là, le travail il était pré-mâché pour vous, d'accord quand on commence à écrire un programme, en général, on prend une feuille de papier, et un crayon, puis on réfléchit comment est-ce qu'on peut le découper en, en, en unités, en entités qui, qui ont du sens. Alors, j'exécute et puis ça m'affiche voilà, les couleurs à choix. Sont, et puis, à bah, chaque fois, il parcourt la liste, il va chercher une nouvelle couleur. Donc, il m'affiche tirer et puis le nom des couleurs. Donc, c'était la première... Euh, la première fonction. Une bonne habitude à prendre aussi, c'est on fait pas à pas. Et puis à chaque fois on teste, on regarde, est-ce que ça fait bien ce que je veux, avant de passer à la suite. Ça permet d'y aller gentiment, et puis de ne pas arriver à la fin avec un programme long comme ça. En général ils sont beaucoup plus longs que ça, mais les programmes qu'on fait en cours de C, ils sont en général pas trop trop longs. De ne pas avoir un programme qui fait une, sais pas, 50, 60, 70 lignes, et puis euh, de voir après, débugger on appelle ça comme ça, donc aller chercher les erreurs les erreurs en une seule fois. Donc, on fait, on y va petit à petit, on fait des petits pas, et puis c'est comme ça que c'est le mieux en général. Ensuite, la deuxième fonction à écrire, c'était celle qui crée la combinaison secrète. Et... Voilà. Et puis cette fonction, qu'est-ce qu'elle doit faire Elle doit créer une chaîne de caractères avec un certain nombre de couleurs un certain nombre de euh, seulement les initiales des couleurs. Alors ici on a la une variable qui nous donne la longueur de la combinaison de couleurs qu'on va pouvoir utiliser. Finalement après, quand on, quand on met des variables qu'on peut appeler un, un paramètre, c'est pas un paramètre tout à fait comme dans une fonction, mais ça permet après de changer facilement le jeu et puis de le compliquer un petit peu. Au lieu d'en avoir 4, on change juste une valeur ici, on met six et puis d'un seul coup. Il y a tout qui s'adapte parce que eh bien, il y a tout qui va être basé sur cette variable qui s'appelle longueur combinaison. Donc, ça donne quoi La combinaison secrète, c'était donné. Une chaîne de caractères, et puis à la fin, ça, c'était donné aussi. D'accord Donc, on l'avait dans l'exercice. Le, dans on on retourne cette combinaison qui est créée, pour pouvoir après aller la stocker dans une variable. Euh, on pourrait créer une variable globale, ici, et puis ensuite, aller directement stocker cette combinaison secrète dans la variable globale. Seulement, on évite de faire ça, pour plusieurs raisons. La première, c'est, quand on écrit un programme, alors, dans le contexte de l'océan informatique, ce n'est pas toujours le cas, mais... Quand on programme plus, euh, on écrit des fonctions qu'on réutilise quelquefois. Et puis, si j'écris cette fonction avec une variable globale qui est utilisée dans le programme, si je veux la réutiliser ailleurs, il va falloir que je pense à prendre cette variable globale avec. Alors que si la fonction, elle est, comment dire, c'est une entité qui, qui se suffit à elle-même, ben on peut reprendre la fonction et puis la mettre dans un autre programme sans autre, et la réutiliser telle qu'elle. Donc on, est, on évite, euh, en général, pour cette raison, d'avoir trop de variables globales dans un programme. Ah, quand c'est un petit programme, on peut discuter et tout ça. Moi, ce que j'essaye de vous montrer, c'est un peu les, les concepts généraux, comment on fait en général. Quand On fait des, des petits programmes et puis, juste pour un cours, quelque chose comme ça. Forcément, le contexte il est un peu différent, mais moi, ce que j'essaye de vous montrer, c'est comment il faut faire les choses bien. Après, après on, d'accord avec vous, il y a certaines choses que vous allez faire qui ne sont pas forcément euh, utiles, vous ne verrez peut-être pas le sens dans le cadre de ce qu'on fait, mais il faut avoir une vision plus globale et puis se dire voilà, un programmeur, comment est-ce qu'il ferait C'est ça que j'essaye de, de vous montrer. Alors, cette combinaison secrète, euh, on va pouvoir la créer à l'aide d'une boucle. Donc ici, on a les initiales des couleurs, une liste avec les initiales des couleurs qui en fait qui crée les initiales des couleurs à partir de, à partir de la liste couleurs la syntaxe elle est un peu bizarre on aurait pu faire un peu différemment le moment je laisse comme ça Donc, cette liste avec les initiales des couleurs ça veut dire qu'il va aller falloir choisir une couleur au hasard dans la liste et puis qu'il va falloir répéter cette opération un certain nombre de fois en l'occurrence autant de fois que la variable euh, longueur combinaison nous dit de le faire. Et pour ça, vous avez vu euh, une fonction qui est celle-ci. Donc, Pour répéter une boucle un certain nombre de fois, on peut utiliser la fonction range, donc for i e in range, et puis on va de 0 à, ici, on va aller jusqu'à 4, en fait, on va aller jusqu'à la valeur qui est dans la longueur de la combinaison. Donc, longueur, combinaison. à retenir ici ça va aller de 0 en fait jusqu'à ce nombre là moins 1 en fait ça fait 0 1 2 3 donc on va bien en avoir 4 hein, ça s'arrête à hein. 1 de moins que le nombre qu'on donne ici et puis maintenant on doit faire 4 fois une certaine chose et puis cette certaine chose c'est aller choisir une couleur dans la liste alors cette liste euh si je me mets là, elle ressemble à ça. Alors, on a quoi R, B, V, etc. Et puis, si vous vous souvenez, ces éléments, ils ont des numéros dans une liste. Le premier, c'est l'élément 0, ensuite l'élément 1, ensuite l'élément 2, etc. Donc, ce qu'on peut faire pour aller en choisir un au hasard, c'est choisir un nombre aléatoire au hasard entre 0 et la taille de la liste. Et puis après, aller chercher cet élément dans la liste. Ça donne quoi Alors, l'index, c'est le, le numéro de l'élément dans la liste. Hein. 0, 1, 2, etc. On va le générer automatiquement à l'aide de la fonction random. Donc on a une fonction random. Randint. C'est random. Ça veut dire que dans le module random, on va chercher la fonction donc il génère un entier aléatoire et on précise les bornes entre 0 et et là il faut faire attention contrairement à la boucle for ou plutôt contrairement à la fonction range qui va de 0 à la longueur moins 1 la fonction random va elle par contre de 0 jusqu'à la valeur qu'on lui donne ici ça en fait des choses à retenir et eh oui c'est comme ça c'est des petits détails mais il faut s'en souvenir et puis ici donc on veut la longueur de la euh de la liste initiale couleur et donc la longueur nous est donnée par la fonction n et puis le nom de la liste initiale couleur. Moins 1. Moins 1 pour, parce qu'on veut aller en fait de 0 jusqu'à, bah pas la longueur mais la longueur moins 1, puisque si on commence à compter à 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, on va aller de 0 à 5, mais on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 éléments. Donc, ça, l'end initial couleur, ça va nous donner 6. Et on veut générer un nombre aléatoire entre 0 et pas 6, mais 5, puisqu'on veut après aller chercher l'élément dans la liste. Oui Si on de 1 et si on va de moins 1, ça va pas nous Si. Mais après, il va falloir penser, quand on va chercher l'élément dans la liste, à toujours soustraire 1. Parce que, le, admettons que la fonction rent, int elle me donne cette longueur-là, qui est 6. Longueur de la liste c'est 6. L'élément 6 il n'existe pas parce qu'on commence à 0. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc on devrait après, quand on va. On peut faire comme ça aussi. Hein. Euh, pardon, a un peu un. Et puis après, quand on va chercher l'élément. C'est euh, pas bah, i, c'est index. Voilà. Si on va de 1 à 6 ici, quand on va chercher l'élément, on doit aller à index moins 1. Parce que sinon. On n'a jamais l'élément 0, puisqu'on commence à 1. Et puis ici, on pourrait accéder à l'élément 6 qui n'existe oui, pas. C'est égal. On peut faire comme ça. Ou alors, directement ici, on génère les index pour que ça joue bien avec la liste qu'on a. Donc, ça, ça va me renvoyer une couleur au hasard. Et après, il faut encore aller... Cette combinaison secrète là, elle va, on va la construire au fur et à mesure. Combinaison secrète, ça va être quelque chose comme ça par exemple, rouge vert bleu bleu. Donc on doit aller ajouter cette valeur dans la, dans la chaîne de caractères qu'on a là. Et puis c'est tout simple. une chaîne de caractères on peut utiliser le plus alors c'est pas un plus comme euh, l'addition de deux nombres c'est un plus comme l'addition de deux chaînes de caractères ça correspond dans ce que vous avez vu en bloc liste à construire je sais plus comment ça s'appelait créer le texte avec voilà quelque chose comme ça créer le texte avec et puis si vous après si vous regardez vous verrez le texte avec deux valeurs, eh bien, en fait, on ajoute à l'aide du plus les valeurs entrées. Donc ici on prend ce qu'il y a déjà dans la combinaison secrète et puis on vient lui ajouter à nouveau une nouvelle couleur. D'accord Est-ce que ça va Oui euh, euh, J'ai une question est-ce qu'on ne pourrait pas, après euh, combinaison secrète, faire combinaison secrète égale random.sample combinaison secrète 4 pour, pour, pour euh, faire un échantillon de. On pourrait faire ça en une seule ligne, oui on pourrait remplacer ici index par ça. Alors, ça fait un code qui est plus court, ça ne fait pas forcément un code qui s'exécute plus vite, parce qu'il y a le même nombre d'opérations à faire. en a une de plus, on doit stocker ça dans la, dans la variable. Euh, mais l'idée, c'est aussi d'avoir quelque chose qui est lisible à la fin. Bien souvent, on pourrait rassembler plusieurs lignes en une seule, mais après, on comprend plus ce que ça fait. Alors après, il faut essayer de faire un petit peu aussi, ouais. Mais même si on écrit sur une seule ligne avec un commentaire, ça peut quand même être difficile à lire, donc c'est peut-être plus clair comme ça. De nos jours où on a des ordinateurs qui sont quand même très rapides, euh, pour des choses simples comme ça, on n'a pas vraiment besoin de se poser la question est-ce qu'il y aura assez de mémoire, Est-ce que combien de temps ça va prendre pour exécuter, tout ça. À une époque, on était vraiment obligé de limiter au maximum, de tout compresser autant qu'on pouvait pour euh, gagner chaque, euh, chaque octet de mémoire, si on veut. De nos jours, euh, on peut se permettre de faire du code plus lisible, d'accord Et puis, euh, je pense que c'est mieux. Alors, je peux tester ma fonction maintenant. Donc celle-ci, je la mets en commentaire pour le moment, parce qu'elle fonctionne. Alors si j'appelle la fonction toute seule, il ne va rien se passer. Enfin, c'est pas vrai, il va se passer des choses, mais on ne va rien voir. La fonction, elle crée la combinaison secrète, elle retourne la valeur. La valeur, si on n'en fait rien, elle disparaît dans le cosmos. C'est de la poussière. D'accord Donc, on peut l'afficher. Pour le moment, je vais faire que ça. Après, on va l'utiliser. Donc là, il a créé la combinaison N. BBJ, si je continue... Vous voyez que ça a l'air de euh, générer des combinaisons qui sont un peu plus aléatoires. En tout cas, oui J'avais une question pour le début. Comment vous faites pour... Qu'il seulement la première lettre, par exemple, de du Alors, parce que dans la liste ici, comme elle est construite, elle est construite de manière un petit peu compliquée. Je vais, je vais la construire un peu différemment parce que ici. Alors en fait ce qu'on veut faire, c'est mettre ce que, ce que faisait l'expression le, le, qui était avant, c'est ça parcourt la liste couleur, ça va aller chercher à chaque fois la première lettre de chacune des couleurs qui sont dans cette liste. C'est pour que ce soit fait automatiquement en fonction des couleurs qui sont, qui sont données. Et si on rajoute une couleur ici, automatiquement, initial couleur va être euh, correct. Et ce qu'on peut faire ici, c'est on peut parcourir comme j'ai fait ici, euh, for couleur in couleur. D'accord. Et puis on va aller ajouter dans initiale couleur la première lettre de la couleur qui va être vue à ce moment-là dans la, dans la boucle. Donc init. Couleur, égal. Couleur. égale hmm, Comment on peut faire ça Pour rajouter un élément dans une liste, on a la fonction append. Vous allez sûrement la trouver quelque part là-dedans. Hmm. Je crois que c'est lié. de devrait en tout cas. Longueur de... Ajouter... Ajouter, ajouter. Il n'y a pas ça. ça c'était Logique, boucle, liste. Faut obtenir élément 2. Créer une liste vide créer une liste avec. Créer une liste avec machin de truc. append voilà. Donc ça c'est dans le. Dans la liste, insérer, un élément, etc. Donc append. Et puis, ce qu'on veut, c'est la première lettre de la couleur. Et puis, la première lettre de la couleur, je vous rappelle que les, les chaînes de caractères, c'est un peu comme les listes. Chaque lettre est numérotée, d'accord Donc, ça commence à 0. Donc ici, par exemple, R, c'est 0, V1, B2, et puis là, B3. Et puis, euh, voilà. Et puis ici, si ça c'est une chaîne de caractères, et eh bien chaîne de 0, c'est égal à R. Donc, la première lettre de la chaîne de caractères, on peut y accéder comme ça. Les chaînes de caractères fonctionnent comme les listes, en fait. Et donc si je fais ça, pardon, dans la liste couleurs ici, je vais chercher les couleurs une par une en boucle. Et puis à chaque fois, je vais rajouter dans la liste initiale couleur la première lettre de la couleur que je viens de lier. Et puis ça va créer comme ça la liste avec les initiales. C'est un point, oui. C'est un point ici. C'est une fonction qui s'applique à la liste. Donc c'est la liste, point, la fonction. Donc vous avez tout ça aussi dans, vous avez ça dans le, le document Blockly. Et puis... Vous avez ça aussi ici, voilà. Opération sur les listes. Lst.appendItem, et puis ça ajoute l'élément à la fin de la liste. Okay. Donc maintenant, si je réexécute mon code, normalement ça devrait toujours marcher. Euh, voilà, donc c'est une manière plus simple de, de faire cette liste avec les initiales Donc maintenant... J'ai une fonction qui permet de générer la combinaison secrète. Continuons. 3. Comparer les combinaisons. Ça se complique un peu. Alors, je vais tricher un peu parce que je n'ai pas envie de tout réécrire. Fichier récent. Je faisais des pizzas aussi. Alors je vais juste enlever le milieu. Donc là c'est la partie un petit peu plus délicate. Parce que c'est vraiment le... Déjà c'est le cœur du jeu. Il faut comparer les deux combinaisons et puis après euh, trouver comment, trouver comment les comparer. Donc, L'idée ici, on a deux variables, nombre de couleurs bien placées, nombre de couleurs mal placées, qu'on met à zéro pour commencer. Et puis ensuite, euh, les deux paramètres qui sont entrés là, c'est des chaînes de caractères. Donc c'est quelque chose du type ça. Donc une fois, il y a ce que propose le joueur, et puis la combinaison secrète choisie par l'ordinateur. Donc on donne ça comme paramètre à la fonction, et puis après, ben il faut travailler avec ça. Et puis ce qu'on retourne, comme valeur retournée, c'est une liste avec dedans les, les, le contenu des deux variables, ici, le nombre de couleurs bien placées et le nombre de couleurs mal placées. Qu on pourra après réutiliser pour afficher à l'utilisateur qu'est-ce qu'il a bien placé et qu'est-ce qu'il a mal placé. Et puis ici, ce qu'on fait, pour travailler plus facilement, c'est on transforme cette combinaison, donc cette chaîne de caractères, en liste. Alors C'est tout simple. Euh, c'est tout simple. Il faut que c'est tout simple, il ne pas toujours me croire. Je dis pareil en maths, tout simple. Mais... Euh, si on a une chaîne, R, B, B, F, euh, non, N, tac, d'accord, liste de chaînes, ça me transforme cette chaîne de caractères en liste. Donc ça prend chacun des éléments et puis ça les met dans une liste, ainsi. D'accord. Il doit aussi être quelque part par ici. Probablement, oh, peut-être pas, je sais pas. Donc ça transforme la chaîne de caractères en liste, et puis c'est plus facile de travailler avec des listes. Et puis là, l'idée, c'est plus vraiment... Ouais, c'est aussi de la programmation, mais après c'est un peu de la logique de jeu. Comment est-ce qu'on va pouvoir euh, comparer ces deux, ces deux listes pour savoir quels sont les éléments qui sont les mêmes, et puis après pour savoir les éléments qui sont différents. Et l'idée ici, c'est... Donc admettons qu'on a R, B, B, N, et puis R, N, qu ce qu'il y a encore Vert, vert, euh, J. Voilà, donc ici j'ai une couleur bien placée, et puis après j'ai une couleur que j'ai trouvé, mais qui Donc, est mal placé. C'est la combinaison secrète, et ça c'est la combinaison de l'utilisateur. Donc comme, comme les paramètres de la fonction, j'ai pris dans le même ordre ici, la combinaison faite par l'utilisateur et la combinaison secrète. Et puis ce qu'on peut faire, c'est, en deux étapes, la première étape, c'est vraiment comparer un à un les éléments, et puis voir ceux qui sont bien placés. le plus simple, en fait, c'est le plus simple à vérifier. Si je regarde, est-ce que la première lettre, correspond à la première lettre de la combinaison secrète, oui, non, deuxième, troisième, quatrième, etc. Et puis, ce qu'on peut faire aussi, quand on fait cette opération-là, c'est, si on a une correspondance, alors on remplace la lettre correspondante par un X. Ça, c'est l'astuce. C'est l'astuce de ce jeu de mastermind. Enfin, c'est une, une astuce de programmeur. Puisque après on va vouloir comparer à nouveau, mais voir les lettres qui sont mal placées. Et puis si cette lettre rouge, elle est bien placée, et puis après, si on compare à nouveau, on va la retrouver une deuxième fois, ce qui serait embêtant. D'accord Donc, pour parcourir tous les éléments de ces deux listes, ici, ce qu'on peut faire, c'est... Quelque chose de ce type-là, donc un petit peu comme j'ai fait ici. D'accord. Initial. Pour Entrée. Donc, ça, ça va créer une variable. Je vais mettre un à la fin, Je vais le un peu. Donc, On va faire une boucle dans laquelle. Dans i, ici, on va trouver les valeurs 0, 1, 2, 3. Et puis ça va s'arrêter à 3, puisque la longueur de la chaîne de caractère, ici, c'est 4. Et puis ça va de 0 à la longueur. Le nombre qu'on donne ici moins 1. Et puis après, on peut comparer. Alors pour comparer, if... Et puis, si... Alors on fait ça comme ça. Donc si l'élément i... On les compare vraiment 1 à 1 ici. Si l'élément i entré par l'utilisateur est égal à l'élément i euh, généré par l'ordinateur, ça veut dire qu'on a une correspondance. On est dans ce cas-là. Ici, on lit le premier élément et puis on a les deux qui sont égaux. Ben dans ce cas-là, ça veut dire qu'on a une lettre bien placée. Pardon. On a une couleur bien placée, donc... en plus. Alors, au lieu de faire je vais arriver nombre de couleurs bien placées égale nombre de couleurs bien placées plus 1 je peux sais pas où je suis on peut remplacer ça par je vais le mettre en commentaire ouais. On peut remplacer ça par, pour se simplifier un petit peu euh, l'écriture, par cette ligne là, plus égal. Ça veut dire, ça veut dire exactement ça, le nombre de couleurs bien placées plus égale 1, ça veut dire nombre de couleurs bien placées égale nombre de couleurs bien placées plus 1. Une notation un peu particulière qui a été inventée pour se simplifier un peu la ligne. Et puis, pour éviter de recompter cette couleur une deuxième fois quand on va aller comparer les couleurs qui sont mal placées, eh bien, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut remplacer ici l'élément par un X. Puisque, à ma connaissance, il n'y a pas de couleur qui commence par X. pas. Il y en a peut-être une, si on va demander à un prof d'art visuel on connaît une couleur qui est un peu particulière. Je n'en connais pas. D'accord. Donc ici, je peux effacer cette ligne-là maintenant. Qu'est-ce qui va se passer On parcourt ici, on va aller chercher les, les quatre éléments ici. sont en a 4 Une fois dans euh, couleur entrée et une fois dans couleur secrète. Et puis, on va les comparer un à un. Et si c'est les mêmes, ça veut dire que la couleur est bien placée. Sinon, bah, on s'en fiche, ça veut juste dire qu'elle n'est pas bien placée. Ça, ça veut rien dire. Enfin, c'est pas la même. Ce que je voulais dire. Et puis ensuite, on va devoir faire la même chose pour. Ils sont plus bien alignés mes trucs là. On doit faire la même chose pour les couleurs mal placées. Alors, si je reprends ici, j'ai maintenant un x. Je devrais le remplacer ici aussi d'ailleurs pour éviter les les ennuis. Donc on doit faire la même chose pour couleur secrète. voir si ça, ça marche alors, créer combinaison secrète print, comparer combinaison et puis je vais mettre deux, deux combinaisons que je vais créer moi-même donc je vais reprendre celle que j'ai là j'ai quoi rbbn puis, rnvj. Et si j'exécute ça, j'ai une erreur. Pourquoi Parce que j'ai mis trop de lignes à la fin, s'il ne plaît pas. Non. Ah, il manque une parenthèse. voilà, hein, On met deux listes, il me renvoie une liste après le nombre de couleurs bien placées et le nombre de couleurs mal placées, il a bien détecté que j'avais une couleur qui était bien placée. Il en met une deuxième, j'ose espérer qu'il va faire la même chose. Hop, il y en a deux. Donc il compare bien les couleurs bien classées. Maintenant, il faut comparer les autres. Ça sert pour comparer les couleurs mal classées pour ne pas reprendre en compte celle ci en fait. Parce que sinon, on va les compter une deuxième fois. Parce on va retrouver qu'elles sont dans la deuxième liste. Donc on les remplace par X, et puis après, vous allez voir, avant de comparer, je vais vérifier que c'est pas X. Que la couleur que j'ai sélectionnée, ce pas X. Oui Ce qu'on peut faire, c'est je, en enfin, je sais pas si c'est si juste mais on peut, on peut faire que, comme il y a toute façon, des couleurs sont soit justes, soit fausses on peut faire euh, que les couleurs mal placées soient égales euh, à 4 moins les couleurs fausses, placées non parce qu'on peut avoir on peut avoir des couleurs qui ne sont pas du tout dedans les couleurs mal placées ça veut dire qu'elles sont dedans mais qu'elles sont pas au bon endroit oui. d'accord rappelle du mastermind les couleurs bien placées c'est celles qui sont dedans et qui sont vraiment qui correspondent et les mal placées c'est celles qui sont dans la, dans la combinaison choisie par l'ordinateur, mais qui ne sont pas euh, au bon endroit. Donc, mal placées, c'est dans le sens pas au bon endroit, mais elles, elles sont dedans. Et puis, il y a le troisième cas où c'est une couleur qui n'est pas dans la, liste, dans la combinaison générée par l'ordinateur. Alors ici, l'idée, c'est la même. On va parcourir la liste. On pourrait faire encore mieux... Au lieu de remplacer par X, on pourrait tout simplement enlever ces couleurs-là de la liste. Mais bon, maintenant j'ai commencé comme ça. Alors. On pourrait tout simplement les enlever de la liste puisqu'on les a comparées, on sait que c'est les mêmes, on les enlève. Et puis pour enlever une couleur de la liste, je ne je connais. Je connais pas des trucs par cœur non plus. Euh, remove. Et puis on enlève. D'ailleurs, non, ça ne va pas jouer. On enlève un élément à partir de sa valeur. Donc si on l'a plusieurs fois, ça va l'enlever plusieurs fois. C'est embêtant. Il y aurait moyen. On pourrait enlever l'élément. Alors maintenant, ce qu'on doit faire, c'est deux choses. Hein, donc maintenant, j'ai ces deux listes-là. J'ai une couleur bien placée et puis l'autre qui ne l'est pas. Et puis on peut faire c'est prendre une couleur ici, cette couleur-là, et puis vérifier si elle est là-dedans, tout d'abord, d'accord, donc je vais prendre les couleurs une par une et vérifier, donc, je vais commencer par la première, et vérifier si c'est une de celles-ci, et puis il y a un truc assez bien en Python pour vérifier si un élément est dans une liste, c'est if... Alors, initiale de la couleur entrée, in, initiale couleur secrète. Là, il va y avoir un problème, mais l'idée, elle n'est pas trop mal. Donc, je ne le ferai pas. Hein? Donc là, oui. oui. Vous n'avez pas oublié un couleur secrète Ah oui copier où voilà. donc ça, ça veut dire quoi donc là on prend l'élément i dans initial couleur entrée et puis if i if ça in ça donc ça va chercher si cet élément se trouve dans cette liste là c'est la, la construction pour chercher si un élément se trouve dans une liste vous le trouvez aussi euh, en blocly donc vous l'avez vu euh, je ne connais pas par cœur, dans la liste, obtenir la sous-chaîne. Non, je ne c'est dans les boucles, je crois. On regarder. Donc là, c'est une construction euh, de, de Python. If, élément, une liste. D'accord Et puis ça prend deux paramètres. Le premier c'est un élément et puis le deuxième c'est une liste. Et puis ça va vérifier si cet élément se trouve dans la liste. Et puis après on peut savoir où exactement il est dans la liste. Donc si c'est le cas, on bien prendre, on un peu plus. si c'est le cas, ça veut dire que euh, on a trouvé une couleur qui est dans la combinaison secrète, mais qu'elle est mal placée, puisque ici on a les couleurs qui sont bien placées, donc là c'est les autres. Donc ça veut dire qu'on a trouvé une couleur et qu'elle est mal placée. Donc on va pouvoir euh, ici ajouter 1 à cette variable qui nous compte le nombre de couleurs mal placées. Et puis Monsieur, oui? euh, on il les deux parties, on ça. Il y a parties qui euh, qui il correspond à x, oui. Vous voulez y revenir après. Alors, en fait, effectivement, puisque tu en parles, on doit vérifier deux choses. Ah, si la couleur est dans l'initiale couleur secrète et que cet élément-là n'est pas égal à X. Pas égal, je ne plus j'ai remplacé par x ou alors on peut faire en deux lignes c'est à dire donc si la couleur se trouve là dedans et que c'est pas x alors on peut faire on peut, on peut imbriquer les deux donc on peut faire d'abord ça si c'est le cas alors on vérifie que c'est pas x et si c'est le cas et bien on peut continuer mais je vous laisse faire une pause de 5 minutes, et je continue après. Alors, continuons. Donc, on en était. Si, la couleur qu'on a choisie. Donc, euh, 220. Une boucle, donc si la couleur, on est les parcouru une par une, donc si la couleur qu'on est en train de parcourir se trouve dans la combinaison des couleurs secrètes qu'a choisi l'ordinateur, on va vérifier que c'est pas un x, parce que si c'est un x on ne doit pas le prendre en compte parce qu'on l'a déjà pris en compte. Alors, oui. Pour éviter de mettre de ne pas prendre Là, c'est pour vérifier que ce qu'on avait avant, ce n'était pas X. Ah oui, là, ici, il y a deux différentes. Oui, on pourrait aussi. Oui. Oui. oui. On pourrait ici remplacer par Y, puisque si on a X et Y, ce pas des couleurs qui existent. Il y a moins d'être en anglais et puis d'avoir yellow. En français, il n'y a pas de couleur qui commence par Y. Pas qui me viennent en tête, en tout cas. Donc, ce sera une autre manière de faire, oui. il, y a, il, y a, il y a toujours euh, plusieurs manières de faire, donc... Euh, Donc, la couleur mal placée, ben, la voilà, et puis il faut réfléchir à laquelle c'est maintenant, la couleur secrète. Et puis ce qu'on peut faire, donc ça c'est la ligne un petit peu compliquée du code, initial couleur secrète, et puis on veut trouver l'index, puisqu'on on doit aussi le remplacer par quelque chose, x par exemple, que ce soit plus pris en compte, ou par y. Parce que la couleur, on doit, on doit l'enlever maintenant qu'elle a été prise en compte. Peut-être qu'elle se trouve plusieurs fois, mais on doit l'enlever. Donc on peut la remplacer par X, parce que moi je continue comme j'ai fait dans mon code, je la remplace par X. Mais je dois savoir où elle se trouve. Donc je dois trouver où est-ce que cette couleur-là se trouve dans la liste des couleurs secrètes. Et puis pour trouver où est-ce que se trouve un élément dans une liste, c'est point index, ça nous donne l'endroit où il se trouve. Et donc là, ça veut dire trouver à quel endroit dans la liste initiale couleur secrètes se trouve cette couleur-là. Alors, pour simplifier un petit peu peut-être, on pourrait faire une variable temporaire et puis l'appeler couleur actuelle, c'est-à-dire la couleur à laquelle on s'intéresse actuellement et puis dire que cette couleur actuelle c'est égal à ça, et puis après aller chercher quel est l'index de la couleur actuelle dans oui. Et puis avec cet index, on peut aller remplacer ici ça par un X. Donc, J, puisque c'est l'index que j'ai mis. Voilà. C'est un peu tordu. C'est un peu le... peut-être l'élément... Euh, compliqué oui. que point, index. point index ça va nous donner donc on a une couleur par exemple si je prends mon exemple euh, qu'est-ce qu'on a ici n la couleur n d'accord on est en train de parcourir cette liste on est arrivé à la couleur n et puis quand je fais un if n in dans cette liste là il dit où est-ce qu'elle se trouve ou plutôt, elle me dit qu'elle se trouve dans la liste. Et puis maintenant, je voudrais remplacer ce n ici par un x. Pour que après quand je continue à parcourir la liste, il ne me le prenne plus en compte. Parce que sinon, il va le prendre en compte plusieurs fois. Et donc, je dois savoir où il se trouve. Et ce index, c'est ce qu'il me, ce qui me dit, en fait. Index de cette liste-là avec comme élément n, il va me dire que ça se trouve, c'est l'élément numéro 1. Donc l'index... Il m'indique où se trouve cet élément dans la liste. Et puis après, je peux. Comme je, quand je sais où se trouve, je, où il se trouve, je peux aller remplacer par autre chose. C'est un peu. Et puis normalement. Normalement, normalement, ça devrait être bon. Alors j'ai quoi R, B, B, N. Et puis. Donc, apparemment pas. J'ai ces deux là qui sont juste... Eh, si, si, si, c'est bon. Euh, si j'enlève... Celui là, il est bien placé. Donc je vais l'enlever pour qu'il soit mal placé. Maintenant, j'en ai un qui est bien placé. Donc le R et le R sont bien placés. Et puis le N ici effectivement dans la combinaison finale mais qui est mal placé. On peut essayer d'en mettre un autre, encore mal placé ici, un V. Donc je devrais avoir deux mal placés, un bien placé, ça a l'air de jouer. Donc cette fonction là elle était un petit peu plus complexe on dirait, mais c'est pas forcément que la programmation qui est difficile là, c'est aussi la logique. Comment est-ce qu'on qui prend pour finalement savoir quelles sont les couleurs bien placées et quelles sont les couleurs mal placées. Donc la difficulté, elle n'est pas que d'ordre de la programmation, elle est aussi d'ordre logique. Comment est-ce qu'on fait pour euh, trouver si les couleurs sont bien placées Alors, on y est presque, mais pas encore tout à fait. Donc ça, c'est la fonction qui compare les combinaisons. Et puis, il nous manque encore la fonction qui va demander à l'utilisateur... Ai... demander combinaison au joueur oui, alors la fonction qui demande à l'utilisateur d'entrer une combinaison Une variable spécifique pour regarder euh, si on veut garder le résultat, par exemple, vu que ça retourne nombre de couleurs bien placées, nombre de couleurs mal placées, mm -hmm. si on veut l'enregistrer dans une variable, comment on fait Si on voulait l'enregistrer que dans une seule variable Ouais, par exemple, si on veut enregistrer nombre de couleurs bien placées dans une variable, par exemple A, ah, on met un dans une variable, c'est une variable, nombre de couleurs mal placées nombre de couleurs bien placées, c'est déjà des variables. Ah, ouais, ouais. Ouais, en fait. Et puis, on ajoute à chaque fois un quand on a trouvé euh, ouais. une valeur correspondante. D'accord ouais. Ou alors on pourrait faire une liste avec ces deux-là dans une liste. En fait, ce qu'on renvoie à la fin, c'est une liste pour pouvoir justement renvoyer les deux valeurs en même temps. Sinon, c'est un peu difficile. Alors, demander la combinaison au joueur... Euh, il faut vérifier qu'il ne fait pas d'erreur. C'est ça un petit peu la... la, la, la, la difficulté ici. Imaginons qu'on ne vérifiait pas s'il fait des erreurs. Alors, on devrait lui demander 4 fois. Non, pas 4 fois. Euh, on l'a ici. Un certain nombre de fois qui s'appelle euh, longueur combinaison. Donc, 0 longueur combinaison et puis on lui demande input euh, entrer une couleur entrer votre on va pas raconter des bêtises Il rentre sa combinaison en une seule fois. Pardon, je crois qu'il rentrait lettre par l'aide. Lettre. Il rentre sa combinaison en une seule fois. Donc, combinaison joueur égale input entrée votre combi. Ensuite, il rentre sa combinaison, et puis on retourne la valeur. C'était demander de retourner la valeur entrée. Donc, retourner combinaison joueur. Donc ça, c'est la, la manière simple. Après, on peut faire un print. De demander combinaison joueur. Et puis, entrer votre combinaison, R, V, V, N. Et j'affiche la combinaison qui l'a rendue. Mais ce pas si simple on veut s'assurer de deux choses. D'abord, la première, c'est que la longueur de la combinaison qui a rentré correspond bien à la longueur attendue. Et deuxième chose, que les, couleurs, les initiales de couleurs qui a rentrées correspondent bien aux initiales de couleurs qui existent. Alors, on peut vérifier deux choses. If... Donc, la longueur de combinaison joueur n'est pas égal à longueur combinaison. On peut lui écrire un petit message. Longueur incorrecte. Et puis ensuite on continue. Sinon, si, et après ça se complique, euh, maintenant on doit vérifier chaque lettre une par une, et puis s'assurer que elles sont bien dans la, la liste des, des choix d'initiales de couleurs possibles. Et donc, c'est là où vient l'astuce du programmateur, et puis on se dit, bon, finalement, quand on détecte une erreur, euh, on va enregistrer qu'il y a une erreur. Je vous montre. On peut partir avec une variable qu'on appelle invalide, qu'on met à faux. Donc on considère que euh, sa combinaison, sa combinaison, pardon, la combinaison qu'il a affichée, elle est juste. Et puis après, on peut faire les vérifications. Et puis là, on voit, ah, c'est invalide, puisqu'il y a une erreur. Donc on va mettre invalide égale true. Et puis ensuite, on peut faire la même chose. Donc ça, c'est pour la vérification de la longueur. Et puis, on peut parcourir chacun des éléments de la combinaison du joueur. D'accord Donc ça va aller chercher les lettres une par une. Et puis vérifier if. Je vais appeler ça lettre, ce sera plus parlant. If lettre not in, donc si la lettre n'est pas dans cette liste ici des combinaisons que je vais retrouver, des initiales, alors, eh bien, la combinaison elle est invalide, donc on peut mettre ce invalide à true également. Et puis à la fin, on peut vérifier if invalide. Donc, on n'aurait même pas besoin de mettre égal égal fou. Donc, si c'est invalide, on peut retourner un message d'erreur. Et sinon, retourner la combinaison qu'il a entrée le joueur. Une manière de faire. Entrez votre combinaison. Si je mets non du bon côté, si je mets quelque chose de trop long longueur incorrecte et puis ça m'affiche ici il y a une erreur j'affiche la valeur retournée erreur et puis maintenant si je rentre une couleur qui n'est pas dans la liste des couleurs par exemple VVV et puis Y j'ai aussi une erreur je pourrais l'afficher ici print La couleur lettre n'existe pas. Et comme ça, ça va lui dire que, en fait, ça va lui indiquer qu'elle est, ce que j'ai fait. Ou une passe pas Plutôt. La combinaison entre la même chose, V, v, v Y. La couleur Y n'existe pas je m'aperçois qu'il met déjà des espaces donc je peux effacer ça donc voilà une, une fonction qui demande à l'utilisateur de rentrer euh, sa combinaison et puis qui vérifie ici si la combinaison est correcte ou pas et puis qui retourne comme chaîne de caractère erreur si elle n'est pas correcte et sinon la combinaison du joueur. et puis c'est une manière de faire et puis après, on peut utiliser ça, euh, ici, pour lui demander de rentrer une combinaison jusqu'à ce qu'elle soit correcte. Alors, on peut faire ça comme ça. Combinaison. Et puis après, je vous rappelle la boucle while. Donc, while combinaison. Ou plutôt, on peut mettre ouais. erreur. Tac. par une combinaison qui est erreur et puis après on va lui faire répéter la boucle donc on va lui faire demander à l'utilisateur de rentrer une combinaison jusqu'à ce que ce ne soit plus une erreur d'accord, alors ici combinaison égale erreur Tant que combinaison égale erreur on demande à l'utilisateur de rentrer une combinaison donc la première fois c'est une erreur puisque je l'ai mis ici c'était une erreur donc ça va en tout cas lui demander une fois de rentrer une combinaison et puis après, la valeur qui est retournée, soit ici, on va avoir erreur, et donc ça veut dire qu'il y a eu une erreur, donc on va lui demander, soit c'est pas égal à erreur, et donc la boucle va se terminer. Donc normalement, si j'exécute mon code, la, la lettre n'existe pas, là c'est trop long, et puis là, il vérifie tout en plus, encore, etc. Et puis si finalement, je lui rends quelque chose qui joue, il arrête de demander. Et puis dans combinaison, j'ai la combinaison. On pourrait améliorer un petit peu tout ça. En fait, on peut sortir de la boucle avant que ce soit fini. On ne doit pas vérifier toutes les lettres. Une fois qu'on a vérifié une lettre et qu'elle n'est pas correcte, ça veut dire que... Mais bon, ça lui permet aussi à l'utilisateur de savoir quelles sont les lettres qu'il a montrées qui ne sont pas justes. Voilà et puis donc, on a presque tout maintenant pour faire le jeu du Mastermind, puisque le jeu il commence comment Donc ça, c'est la partie principale, le programme principal. On affiche les couleurs à choix. On demande à l'ordinateur de créer une combinaison secrète, qu'on stocke dans une variable. Combinaison ordi par exemple, ça j'en ai pas besoin pour le moment, et puis on va demander à l'utilisateur de rentrer ses combinaisons, donc ça on pourrait l'appeler combinaison user comme utilisateur, c'est un peu plus court, et puis on répète ça un certain nombre de fois. Et le nombre de fois, c'est le nombre de tentatives que l'on a, qui est stocké dans cette variable que l'on a ici. Nombre maximum de tentatives. Donc, on répète ça un certain nombre de fois. Donc, le nombre maximum de tentatives. On demande à l'utilisateur de rentrer une combinaison. On compare euh, donc avec cette fonction-là, non, c'est pas ça, j'ai effacé maintenant. Ça s'appelle comment Comparer combinaison. Et puis on compare la combinaison de l'utilisateur avec la combinaison de l'ordi. non. Qu'on va stocker dans une variable. Avoir les, les réponses. Donc, euh, valeur comparée. Et puis ensuite, on va indiquer au joueur, vous avez, donc on lui affiche un petit message. En fait, on a plusieurs cas, pardon. Si, donc si, donc je vous rappelle, ce que renvoie à la valeur comparée combinaison, c'est une liste avec le nombre d'éléments bien placés et le nombre d'éléments mal placés. Donc si, le premier élément de cette liste, c'est-à-dire l'élément 0, qui est le, nom, le, nom, pardon, qui est le nombre d'éléments bien placés. Si c'est égal à 4, en fait, à la longueur de la combinaison, ça veut dire qu'il a tous les éléments qui sont bien placés. Donc il a gagné. Print, bravo, vous avez gagné. Et sinon, bah on doit lui afficher ce qui, combien il a d'éléments bien placés et combien il a d'éléments mal placés. Donc on peut écrire, vous avez... C'est pas ça. Hein. Éléments bien placés. Et... Ça, ligne 82. Alors, 82 c'est où Ah J'ai changé le nom et puis je ne l'ai pas changé ici. Ouh là là. Hop Entrez votre combinaison. Alors. R -V -V -V. 10 fois, mais il devrait me demander 10 fois. Ah Vous voyez euh, Ici, combinaison user, c'est plus égal à erreur. Et donc, il ne demande pas de répéter ça. Donc, à la fin, avant de revenir au début, je dois à nouveau mettre ça égal à erreur. Plutôt au début ici. Donc, ça, je l'ai pas placé au bon endroit. On devrait le mettre ici. Pour être sûr qu'à chaque fois, au moins une fois, il va me demander d'entrer de une combinaison, sinon il ne me demande pas. Alors je recommence. Bah ben, d'accord. Oh, oh, il y a deux rouges et puis ils sont bien placés. On pourrait continuer comme ça. Euh, on va tricher un peu. On va lui faire afficher la combinaison de l'ordi. Parce que en fait. Moi j'aime bien programmer les jeux, mais j'aime pas y jouer. Alors, JNJB. Ah, j'ai gagné. Oh, mais il me demande à nouveau de rentrer ma combinaison. Ça va pas. Ça. Donc en fait, il faudrait pouvoir lui dire ici, si on a gagné, de quitter la boucle. Et puis il y a une commande pour ça. C'est la commande break. Donc la commande break, elle fait <rire> une boucle qu'elle soit terminée ou non. D'accord bébé, oh oh, haha, ha. je suis trop fort, voilà, donc c'est un petit peu la manière d'aborder le problème, donc c'est pas, tout n'est pas forcément simple, il faut y aller tranquillement pas à pas, et puis essayer de réfléchir, vous avez toujours Blockly, vous pouvez essayer de réfléchir ce que vous avez fait en Blockly, comment vous feriez, Et puis. oui Là. parce que là ce qui est retourné par la fonction comparer combinaison c'est une liste le premier élément de la liste c'est le nombre d'éléments bien placés et le deuxième élément de la liste c'est le nombre d'éléments mal placés donc là je lui demande d'afficher vous avez et puis ensuite valeur comparée de 0 c'est ce qui est retourné par la fonction comparer combinaison et le premier élément, qui est l'élément 0, il contient le nombre d'éléments mal, mal placés, bien placés. Oui. Et le deuxième, c'est l'élément 1, il contient, il contient le nombre d'éléments mal placés. Et donc ça, en fait, ça, ça fait un tweet, et puis ça remplace ici ces deux valeurs-là par la valeur qu'elles ont effectivement dans la mémoire de l'ordinateur.